à la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Reprise par Serge Kergoat en 2006, l'entreprise Cranprousse a triplé son chiffre d'affaires en 10 ans et emploie en 2018 70 salariés. Devenue référence mondiale de la crêpière, elle a su faire évoluer son savoir-faire de la cuisson de précision, pour l'adapter à une large gamme d'appareils, plancha, barbecue, gaufrier. Ce qui fait la dynamique d'une entreprise comme Campus, c'est d'abord euh, les équipes, hein, les femmes et les hommes, euh, ceux qui étaient là déjà euh, depuis longtemps et qui y sont toujours, et puis les nouveaux talents qu'on a recrutés. Bien entendu, on continue à se développer partout dans le monde avec des zones prioritaires qui sont euh, l'Europe, euh, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. Ancrée en Bretagne et attachée à ses racines, Crampousse, membre de Produits en Bretagne, est engagé dans le développement économique et culturel de sa région. Basée en Cornouailles et ouverte sur le monde et les cinq continents, avec une vraie culture d'entreprise et un management participatif, elle démontre tous les jours la fiabilité d'une production 100% française, ses crépières en fonte et inox qui comptent pour 50% de son chiffre d'affaires, sont utilisés pour cuire des tortillas au Mexique, des blinis en Russie, des pancakes dans les pays anglo-saxons ou encore des briques en Tunisie. Les produits crampouses sont adaptés aux traditions asiatiques. On trouve des gaufres depuis euh, plusieurs dizaines d'années présentes sur le marché asiatique. Euh, la crêpe est un produit fondamental de la culture culinaire chinoise. Plus de 50% du chiffre d'affaires euh, de crampouses en produits professionnels est fait à l'export. Ça prouve, s'il en était besoin, que quand on est au bout de la cornouaille, on peut exporter dans tous les pays du monde sans difficulté. Les designers de renom accompagnent la marque dans la définition de son offre. Crampouze se démarque résolument par la qualité de ses produits, très volontairement haut de gamme, mettant ainsi à profit son savoir-faire de produits professionnels. La notoriété de Crampouze, encore une fois, est basée sur la qualité de ses produits. La qualité, c'est quoi Ça se traduit par la fiabilité, la très très grande fiabilité des matériels, qui fait qu'on euh, a un très faible SAV. La durabilité, la fiabilité, c'est la marque de fabrique des appareils de euh, chez Crampouze surtout grâce aux réseaux sociaux que je suis en contact avec les consommateurs. On souhaite quand même insister sur l'authenticité des produits de l'entreprise et la qualité des produits. C'est quand même des produits qui sont de qualité semi-professionnelle. Au-delà du savoir-faire euh, d'un produit d'exception qui vient euh, d'un terroir exceptionnel, on a un produit qui a une durabilité importante. La qualité des produits est issue d'un travail de mise au point des produits qui, euh, qui est confié au bureau d'études. Nous avons un plan de produits à 5 ans qui prévoit le lancement de 10 à 12 nouveaux produits par an, soit à peu près 60 produits dans les 5 ans qui viennent. Je me sens bien parce qu'il y a une âme. Et cette âme, c'est déjà un esprit d'entreprise qui est présent chez l'ensemble des personnes ici. C'est une ambiance, une chaleur. Pour moi, c'est ça l'âme de Crampos. Ouais. Entreprise bretonne par ses racines et sa culture, Crampos est aujourd'hui présente dans plus de 150 pays. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.